Mon métier consiste à analyser les données pour pouvoir tirer le maximum d'informations qui va venir aider les experts dans la prise de décision. Ce qui me plaît le plus dans mon métier, c'est de pouvoir utiliser mes compétences en statistique pour apporter du support aux équipes avec lesquelles je travaille. Je dirais le machine learning, donc c'est des modèles statistiques qui permettent d'expliquer et de prédire la performance de qualité de rendement appliquée aux cultures. C'est grâce à la TSE et plus particulièrement grâce à ma responsable de formation, Henri Gazin, qui m'a mis en relation avec l'entreprise saint gentin En premier lieu, avoir des euh, compétences en statistiques, euh, en communication et euh, surtout en anglais.